Thank <laughs> you. J'hallucine ou t'es venu en soirée avec une autre meuf hein. Ça va, c'est juste une pote. Une pote, ouais, qui se frotte à toi comme une chienne qui a des poux, elle veut faire quoi Elle a du feu avec ses cuisses Là, rien avec elle. Continue de me mentir et les glaçons que t'as dans ton verre, je te les fous dans ton fiac, ça fera de la glace pilée. Attends, mais je te plais Oh depuis que vous êtes arrivé, Ed, j'ai envie de l'insulter et toi de t'enterrer, danser sur ta tombe. Donc je sais pas, oui Mais je savais pas, mais toi aussi tu me plais mmh, Donc toi tu t'es dit tiens, elle me plaît, et si je draguais une pouffe avec des cuissards de belles épules devant elle. Voilà, j'instaure entre nous la jalousie, le désir, la tension. Non, t'instaures surtout le mot abruti sur ton crâne. Elle c'est pour une nuit, toi c'est pour la vie. Ah tu te les filles en plus, me dis rien, t'as fait BTS, FDP Non, bac US. Oh, putain, mais si la connerie avait un visage, elle aurait tes yeux. Hein. C'est pas toi qui m'as dit, je veux me poser C'est. Si. D'accord, et là t'es posé dans quoi, là le club des top Si c'est ça, t'es bien installé. Hein. Ça, mais comment on sait, nous les mecs, qu'on vous plaît Je te réponds et... Écoute, mes DM, c'est un chenil. Si je te parle, c'est que je te surclasse. Je te fais un schéma ou la douille a compris le canon hein Bon ok, je te demande pardon. Tu mets la capote après avoir couché Ben, fallait y penser avant. Bonne soirée